Et c'est parti, aujourd'hui on va rejouer un jeu que je n'ai pas rejoué depuis... Une semaine. Oui. Eh bien salut à tous, c'est Spinny et aujourd'hui... Aujourd'hui les gens, on se retrouve sur la map la plus ancienne sur MCPE. Tellement de nostalgie Alors non, je pense pas que c'est la map la plus ancienne il me semble, mais sûrement la map survival la plus ancienne et auquel j'y ai joué d'ailleurs. Alors ça remonte à très longtemps d'ailleurs, euh, 2-3 ans je crois. Alors c'était vers la 0.12.13, c'était vraiment les débuts, alors pas vraiment les tout débuts, hein, je veux dire, mais euh, vraiment les débuts du mois où j'ai commencé sur, euh, sur MCPE. Et en tout cas, ça, vrai, ça fait vraiment plaisir de se retrouver sur cette très ancienne map, faut le dire. Alors il y avait aussi les maps Skyblock, il me semble. Mais, euh, mais, mais cette map m'avait plus marqué donc euh, j'ai voulu faire sur cette map oh, j'ai failli, euh, failli crever et d'ailleurs ça me rappelle que il y a très longtemps enfin il y a moi là où j'y ai joué et eh ben je suis mort beaucoup de fois à cause de ça alors là j'arrive à peu près je pense ouais ça va, à faire les jumps mais avant j'étais un, un très noobie vraiment très noob en, en jump là je, ben, je suis un petit peu plus amélioré on va dire euh, donc euh, voilà, alors pour ceux qui ne connaissent pas la map, bah déjà euh, vous n'êtes pas très anciens, <rire> donc euh, Sky Grid, elle est assez connue, je pense que même si euh, vous n'y avez jamais joué, vous devez peut-être la connaître euh, par l'intermédiaire de d'autres personnes, mais en tout cas euh, il fallait faire, c'était une survie quoi, c comme on dit une map survival comme un skyblock, donc euh, il fallait à peu près euh, Faire quel... On avait quelques challenges. Moi, je me suis donné le challenge de faire une maison. D'ailleurs, je suis vraiment désolé parce que j'aurais pu, mais euh, je l'ai supprimé il y a longtemps. Ma map perso sur SkyGrid, où j'avais fait euh, une maison un peu dégueu, mais c'est. J'aurais pu. Oh, oh là là. Je sais pas pourquoi je l'ai effacé. ah oh, tellement pas cool. J'aurais pu la... vous la montrer en plus. Bon bah. Désolé les, désolé les gens, à la place vous vous concentrez de, de ça, de la map originale. Euh, donc voilà, tellement de nostalgie, purée, par contre, qu'est-ce que c'est que ça Alors, il me semble qu'il n'y avait pas ça, par contre, euh, à l'époque. Alors, euh... alors oui, aussi, j'ai retrouvé la map sur euh, MCPE Universe, qui était euh, d'ailleurs le site où je trouvais mes maps à l'époque. Maintenant, j'ai pris des applications comme Map for Minecraft PE et tout, tout le truc sur Play Store. Mais avant, j'allais sur un site. Et euh, qu'est-ce que c'est que ce truc What Alors, par contre, ça, c'est un bug, je pense. Euh, parce qu'à l'époque, je pense pas qu'il y avait ça. Non, il n'y avait pas du tout ça. Là, il y avait des blocs comme ça. D'ailleurs, euh, à l'époque, je, je m'en rappelle, je dis à chaque fois à l'époque, mais c'était il n'y a pas si longtemps deux ans. Il euh, faut le dire, le temps passe vite c'est triste donc je me je disais euh, oui je trouvais ça tellement excellent je, de voir les blocs euh, en colonne comme ça et de devoir survivre avec je trouvais ça tellement cool et classe et je me disais comment ils font alors euh, je crois que si je dis pas de bêtises euh, la map voilà et en old Ah, hein, et en ancien étant donné que la map est ancienne oh purée c'est trop beau cette blague bon euh, donc ce bug je pense qu'il est dû au, au fait que de mettre en infinite euh, la map en, en infini puis de remettre en hold je pense. Euh, J'ai pas envie de dire de bêtises donc euh, c'est qu'une supposition. Mais voilà. Bon, je trouve que c'est un peu dommage par contre euh, du coup ce bug. Mais bon. Euh, donc euh, je pense que c'était tout. Je voulais faire une petite présentation de la map la plus ancienne sur... Euh, MCPE, survival, pardon. j'ai oublié de dire survival parce qu'il y en a d'autres de maps mcpe euh, très anciennes donc j'espère que cette vidéo vous aura plu la map est en description donc vous pouvez aller à la voir euh, ça m'a pris un petit peu de temps pour euh, la retrouver surtout qu'il y, y a pas mal de bugs étant donné que c'est une map qui, est, qui vient de la 0.12.13 je sais plus je sais plus et puis là on est en 1.2.10 donc il y a eu énormément de changements sur minecraft faut le dire a l'époque, je me rappelle tellement du bruit qu'on faisait quand on mourait avec notre skin de Steve, le... <rire> enfin ouais, je, je vais pas le refaire parce que c'est un, un peu gênant. Mais, mais voilà, tellement de nostalgie en tout cas, ça fait plaisir de retrouver cette map. Et j'espère que ça vous fait plaisir, pour les anciens sur MCPE, de retrouver cette map. Sur ce, eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça a fait plaisir de retrouver cette map. Hein. Vous pouvez le voir euh, sur... sur euh, voilà. Effectivement. Donc, sur ce, vous pouvez liker la vidéo aussi, si ça vous plaît. Et on se dit à la prochaine. Et pour de prochaines vidéos, les gens. Et oui.